Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir d'entrer la K.O. pour Capable une nouvelle émission. Nous allons non de K.P.I.S. Dans la fin de année 2021, nous ne pouvons jamais imaginer un drame constat à privé sous le pays d'Haïti. un drame en plus. Côté que, d'après chiffres qui sorti par vos côtés autorité, dans le cas bilan officiel, on parle d'une soixantaine de morts. Mais écoutez, dans la réalité, on peut même dénombrer plus de 70 à 80 morts. Kapahitien, drame, qui semblait avec une scène apocalyptique parce que le regard de Wemoun cap boule, cap dit fait kaye cap boule, et eh bien c'est triste. Qui ça qui passait au juste dans la soirée du 13 au 14 décembre 2021? Eh bien Geyen, Explosion, yon tanker qui tap transporté gaz dans si zone. -là. Nous sommes capables de compter tout, plusieurs dizaines citoyens qui blessés, dégâts matériels considérables. Drame ça a fait dans la nuit 13 pour l'ouvrir 14 décembre 2021, dans le Cap-Haïtien, département du Nord, entre Rond-Point-Samari et Pont-Grand-Bois. Gagné de l'hôpital dans le département qui recevait un pile blessé, à savoir l'hôpital universitaire Justinien avec l'hôpital Convention Baptiste qui ont même débordé par quantité de victimes qui arrivaient dans l'hôpital SILA. Responsable, l'hôpital SAEO profite pour l'ancer un SOS dans autorité dans le gouvernement central puisque la situation empire à chaque seconde. Il faut que nous rappelons. Premier ministre Ariel Henry dit-il attristé par rapport à drame si qui provoquait par explosion camion-citerne dans deuxième ville paysan. Il profite et annonce déploiement de dans l'hospitalio yo, yon campagne dans département si là manière pour capable répondre à médicale. médicaleio. Autorités localio yo, local yo même tout présent dans la ville, là, à travailler. À mettre mes mains dans il y a une manière pour capable continuer à ramasser les victimes de la Nous sommes capables de dire en quelque sorte que c'est vraiment difficile. Entre-temps, on dit que le Premier ministre Ariel Henry a annoncé trois jours de deuil national en mémoire victime de yo dans le cas parisien. Haïti gagnait yon loup fado sous Ne Laissez pas qui cap mouru par insécurité. A gagné yon problème quand même qui arrive. Donc vous imaginez cette soirée que je peux qualifier de soirée cauchemardesque. Personne pas t'imaginer yon drame comme ça pour arriver. Donc fin année 2021, il était comme yon véritable cauchemar. J'ai vu des images et ces images là m'ont vraiment choqué. Comment imaginer qu'a gardé du feu qu'a pris sous mon yo à terre Mounio, yo personne n'y peut rien faire donc y a un drame en plus imaginez y a soixantaine soixantaines morts et plus toujours il y a des images que des gens m'ont envoyé n'a profité saluer au bas un grand photographe dans le département dans là particulièrement dans la commune au cap et bien, les mêmes qui font part de quelques images. Et en plus, l'autre monde, vous voyez, l'image, ça nous faisons un compil d'images. Ça qui est capable de passer, a, de nous permettons de faire. Mais ça qui n'est pas capable de passer, tout parce que et nous avons un peu de mort sous le civier. Il y a un peu de mort qui est bien mal. Wow, c'est vraiment triste. On en En maison détruite. Et qui donc nous-mêmes nous sommes sur place comme représentant l'État pour les accompagner les gens bien que nous connaissons les faiblesse les dents, nous pas de nous n'avons pas doté de toutes les moyens de toutes les infrastructures pour que nous reconnaissons la belle c'est une vraie chose D'ailleurs, quelle bon, information qui a des effets à sa cause Bon, les informations sont diverses Il y a, a, a, a, a des gens qui font que c'est une motocyclette qui est chauffée à l'ABCI et la à la canal. Il y a l'autre qui dit c'est deux camions, deux cités de gaz qui étaient ensemble, qui ont passé, qui l'autre qui était, qui font coup dans le canal. C'est comme ça que vous expliquez Mais nous nous comme un esquivement malheureux, comme un bagage qui ne nous a pas attendu, et nous ne pas préparé pour répondre à cette catastrophe là. Déléguez dans le nous avons que a un pile monde qui est Nous Mais même ça que nous que 25 qui à terre Bon, normalement, on a dit tout ça, il y a plusieurs prédents humaines. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas qu'à dénombrer. Parce que les gens qui mourent dans le caillou, nous ne sommes pas vraiment capables d'identifier. Quant à ce présent, nous ne sommes pas capables de faire nos chiffres. Mais cependant, nous sur place, nous avons accompagné. Nous sommes arrivés à Haïti. Mais c'est que nous avons des problèmes. C'est Michel. Oui, délégués, vous, il, il nous, y a des gens qui l'hôpital du Mais parce que les délégués, selon moi, il faut se faire appel à nous. Ils disent que l'hôpital n'a pas de gaz ni rien parce que il y a pas de, pour ni la croix à bouche pour avoir un bail de... dans l'hôpital universitaire du Sénat. Ça nous dit, et nous-mêmes comme l'État n'a pas dit, et ce qu'on fait, connaît ça. Haïti est un pays qui est pauvre. Nous dit pauvre dans toute acceptation là. Avec des millionnaires malgré ça, délégué. délégués. Nous avons l'État qui est faible. Et c'est ça que nous toujours dit il faut compléter pour le renforcement de l'État. Je dis, on n'a pas de villes, ou pas même de pompiers, ou pas même l'hôpital de référence, ou pas même des capacités pour être du fait, voire pour l'explosion. Délégué, vous pensez qu'on qu doit est discuter Moi, je pense que, et bien, même, que ça qui est passé là, nous sert de leçon pour les gens qui prennent le pouvoir pour permettre à ce qu'ils ont doté de grandes de la situation nécessaire lorsqu'il y a un pour nous capables de répondre avec efficacité. Merci beaucoup, délégué. Délégué département à la pierre d'écologie. Le délégué Jacqueline a continué à faire mon Pendant toute la journée, nous, dit, euh, nous avons recueilli un ensemble d'informations. Et puis, il y a un pile vidéo qui commençait à propager à travers les réseaux sociaux. C'est triste. En tout cas, pourquoi est il est là, nous parlons fort, Mimose Pierre, y Pierre, un magistrat dans la ville là. avons dit qu'il parlait plus que d'une soixantaine de morts. Et qui dit que est vraiment débordé par la situation. Qui est en face, il n'y a pas de pari pour ça. Bon, l'été minuit et demi. E en pile monte après pris et dans zone la fossette pour dire moi égayer un gros diffuse qui éclaté mais après pris avec un pile réel et puis de là moi même fait contact avec la police avec les pompiers puis on est à leur aide mais malheureusement il pas de temps limité parce que c'est d'après ça information que nous gagne c'est aussi c'est un gaz qui a traversé et entre sa et est pour grand-bois pour nous dire qu'on est au cap. Et puis, il a en moto. C'est un chaviré et puis, explosion explosé en fait. Donc, c'est... On, on... On... Uh -huh. Donc, son moto est, et l'étape épanouie? Oui, son moto. Il dis dit que chauffeur allait pour les l'épanouie. Pendant la fête on voit l'épanouie et le moto allait pour l'épanouie. L'épanouie, c'est ça chaviré. Mm -hmm. donc pour le moment c'est combien de gens qui nous, nous recensé hein, qui mourent dans euh, l'accident c'est un bilan partiel nous sommes 53. mais messieurs continuent à faire et à chercher parce que les gens qui sont dans le campagne, ils vont arriver dans eux ils travaillent pour garder comment ça -hmm. Donc, donc information rapportée livré les a ont fait pillage hein? et pendant que le camion a chaviré et donc il y a des feux dans la zone et puis malheureusement le camion a explosé et puis mon dans zone là pas de bonheur et puis on connaît c'est le gaz à dans la beauté gaz et sans avec précipitation et on connaît le gaz à un élément fragile et il est différent tout il donc 53 morts, donc c'est bilan provisoire. C'est égal. L'autre monde qui mourit toujours. Exactement. Eh, par rapport à Dramsa et, et, et magistral et qui ça a nous compte faire et, et, et comme, comme suivi, hein, euh... Bon, comme suivi, c'est en attendant faut nous finir et retirer des combos pour nous capables et, évaluer les gars, quand des gaillots, quantité caille qui perdue et quantité monde qui mourit. Et qui ça l'État qu'a fait pour protéger les ressources et, et pour nous porter aller en aide à eux-mêmes Parce que vous connaissez la situation paysage pays à les je c'est vraiment difficile et pour ça, et incident produit tout. Nous a besoin de participation de l'État pour aider eux. Mmh. Donc, euh, est-ce que le chauffeur a les, les, les et tout non, je n'ai pas encore d'informations. Ok. Parce ok. Nous des polis, nous mm -hmm. Donc, nous avons des le nous avons des journée. Donc, c'est dans qui l'heure exactement, c'est dans sa produit, magistrat. Minuit et demi. Et minuit et demi. Mm. Ah ouais. Donc, euh, situation extrêmement compliquée. Donc, est-ce que tout entité oui. est là, là et est sous place Pompiers La, euh, là, euh... la police, la justice, et la mairie, ça peut pompiers, protection civile, TPTC, dîner pas parce qu'on nous besoin de l'eau nous obligez à faire appel à dîner par poter nous poter et bloquer camion compriyo et là c'est pile blessé qui gagnait au niveau mon qui blessé qui brûlé au niveau et l'hôpital justinien et moi j'ai en contact avec une assurance salut docteur tugen qui dit va gagner gage va gagner carte va gagner et séwam pour poter monio ce coup est, il y a les gens qui sont blessés qui sont brûlés, qui sont allés dans l'hôpital de mm -hmm. Donc, euh, est-ce que nous avons une quantité de euh, blessés Nous avons chiffres sur la quantité de qui blessé blessés et, avec le docteur Turen. Il était dans 3 heures, il était plus que 30 mm, Plus que 30 blessés. Donc, et Il a et qui après nous avons... Et a qui oui, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je qui un je suis désolé, je suis que je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis suis désolé, qui suis désolé, qui suis et je collé ok ok ok bon et en -là sont qui qui des... Des, est-ce que euh, nous eh, avons fait appel à l'autorité dans le pouvoir central là, hein, pour venir nous soutenir? Oui, mmh. et le ministre de l'Intérieur a souffert moi, je parle avec lui, je bâille des informations, et puis je dis que nous avons tous les contacts pour connaître ait même qui s'est fait beaucoup de bien Merci beaucoup, M. Yves D'accord. Voilà. Merci, Merci. Voilà, Erlie Milien, correspondant permanent de Scope FM euh, au Cap Haïtien. Erlie Milien, bonjour. Allô, Erlie Allô, allô, Erlie Voilà, des difficultés. Euh, pour allô. Voir. A -a allô Allô, Erlie Alors, moi, oui. très bien, moi, très bien. Donc, au départ, communication oui, seulement quatre Et si elle était sous place pour capable passer sexe sec sur sec, est-ce que vous, vous copiez nous là maintenant? Oui, je copie très bien. Voilà, elle est sous place. Hein? Écoutez, elle lui même produits très tôt matin. Et qui ça vous constaté? Hein? Alors, Yves, the... oui. encore une fois, tu as dit que un radio. Mais faut me dire que nous sommes présents en prison, nous sommes suivre l'évolution de la situation. Il faut me dire qu'il y a une quantité de parents et de familles qui sont sur place pour regarder l'évolution de la situation. Puisqu'il y a environ 50 personnes. Alors, je suis sûr que nous avons augmenté de temps en temps parce que nous avons remarqué qu'il y a des gens qui ont sauté avec nous dans le couloir KDR il y a plusieurs il y a l'autre caille qui est arrivé point du fait, mais par contre il y a un monde qui était dans caille là même qui pas de chance qui était capable sauver mais faut me dire entre temps il y a une présence autorité de la police dans le département qui là pour capable évaluer situation faut me dire vous l'aurez remarqué match 3 après 25 qui c'est pas de le monde qui était sur place mais par contre nous beaucoup vraiment gay comme vraiment excusez-moi c'est juste les pères lui-même e qui viennent pour faire constat. Bon côté par nous nous là on est capable de suivre l évolution l'état pour juste des pères lui-même qui capable venir pour capable nous faire chiffrer en fonction des constats que lui-même la gigue est capable de faire puisque nous-même nous sur place. Mm -hmm. Mais on me dire on y a une quantité de monde qui atté là pour ça n'a pas garder devant nous là on me plus que 30 monde qui atté même par contre il y a de gens qui l'hôpital, qui a plusieurs hôpitaux dans la ville capaïsien, que ce soit Justinien, que ce soit l'autre hôpital qui vient dans la région encore, pour les gens-mêmes, ils sont capables prendre soin. Là, même, je parle des gens qui ne sont pas, qui pas a à mourir, parce que les gens s'il y a eux-mêmes, ils ont dit malgré avec l'hôpital, vraiment, il y a état qui vraiment critique. Donc, les gens les les et c'est des gens qui sont capables d'identifier ou bien ils sont boule net. Ce n'est pas mon identifié, c'est monde qui net là regardez ou bien y a un gens qui même qui En même bois charbon tellement pas vraiment ma Voilà, voilà carbonisé et et maintenant ça Emilien est-ce que c'est des monde qui t'as et fait pillage camion certain après, elle fait un accident, ou du moins, c'est des gens qui sont dans les parages à, à, après explosion hein, qui sont victimes. Information sur le qu'il y qui a des pris gens qui pris sont pris dans le point gaz, dans ce Mais par contre, par rapport à situation qui a il pris y a gens qui sont dans la prison, c'est des qui est en par contre, il Mais y qui en qui bon Alors là, on regardé, par exemple, un citoyen nous comprendre, famille, maman, un papa, un petit. Il y a une quantité de monde qui donc on sait yo, yo yo yo prisonnier donc c'est vraiment difficile de gens qui t'a tâté et et et et, et sauver mais et, yo yo tout quand est et maintenant on dit ouais toute autorité au sous-place et juge de paix a fait constat et il et y a peu pile monde tout transporté dans l'hôpital Justinien mais est-ce que l'hôpital est en mesure pour ta nous connaît et des fois pas gagné matériel hein, et, qui est disponible et en l'émilien, est-ce que quantité de qu c'est pas prêt à le mettre assez sous clou par rapport à l'hôpital qui qui vraiment pas en mesure pour, pour, pour, pour soigner la maladie Bon, Femme, Zeo, Yves, l'hôpital juste lui même les dans un été critique par rapport à m, par rapport à volonté qui pas vraiment bien beaucoup côté par responsable qui fassent ce que vous êtes capable d'améliorer les conditions de l'hôpital là. Bon, par rapport à ce que nous avons obligé à monter avec à l'hôpital là, eh bien, il faut me dire que la situation est plus compliquée pour nous, alors que ce sont des médecins qui trouve dans l'hôpital universitaire, juste une fois, parce qu'ils a l'impression qu'il y a un monde qui arrive à l'autre bois, dans l'hôpital juste qui fait comprendre même trois le gaz, pas vraiment gagné dans l'hôpital là. Parce que mon Dieu, même, il trouver une situation où vraiment. C'est une situation où il y une situation y a une situation où il y a une de a une a une situation où critique y a une situation où chose que capable une situation où il y de il y a une situation où il obligé pour donc euh, pas bien doute dans ça, il y a un peu de monde qui peut mourir hein, sous cabane ou l'hôpital, par manque de soins. Oui justement, oui, justement. Parce que dès qu'il vient en face côté, ou pas jouer de soins, on a un état critique quand même. Mm -hmm. Eh bien, merci beaucoup eh, L'Emilien, euh, on a rappelé Où ce en permanence permanent, ce qu'on Dans la ville Cap-Haïtien, On place dans un point Saint-Marie Avec un pont grand bois côté incident. Ça a produit eh, Selon le bilan, il y a 53 personnes eh, Qui sont recensés eh, Pour le moment qui eh, euh, mourent Donc, euh, suivent eh, De près situation Et eh, nous sommes capables à n'importe quel moment Et eh, encore pour continuer à informer eh, Auditoire, ce FM. peut oui, justement, je suis venu bon, à Yves, je suis à sur place, C'est que au moment où je suis des choses suis à Yves, je suis de, je suis arrivé à Yves, je je suis à ici. On je suis scènes à que nous je suis à je suis à à